Quelle est la façon de gagner le plus rapidement de l'argent avec l'immobilier Aujourd'hui, je reçois Kevin Marx qui est marchand de biens. C'est ça. Salut Kevin. Salut Damien. T'as dû te deviner donc c'est marchand de biens donc c'est faire de l'achat revente de façon professionnelle. Donc on va parler de, de ça avec Kevin, il va nous raconter son parcours et comment il en est arrivé à être par de bien. Mais là, avant de commencer donc à parler avec Kevin, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, que tu trouveras euh, dans un coin. Hein. Clique bien sur la cloche, ça te permet de recevoir les prochaines notifications. Et on va commencer donc Kevin, je suis vraiment ravi de te recevoir euh, bah, pareil, hein. bah, sur, sur ma, pas ma pas chaîne. Pas donc, on on s'est rencontrés dans un séminaire, voilà, pour la petite histoire, Kevin est, euh, est boxeur professionnel. Donc si tu me connais, esprit gagnant, tu sais que... <rire> J'aime bien le fight, j'aime bien les sports de combat, donc bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ça mais ça a, ça, a ça a bien matché. matché. Donc je suis vraiment ravi de te recevoir. Et voilà, on va parler de la technique qui pour moi est pas forcément la plus simple, mais qui est la manière la plus rapide bah de, de faire du gros cash avec l'immobilier. C'est ça. Donc Kevin, ça. si tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Très rapidement, bah moi c'est Kevin Mars, 29 ans, donc je suis investisseur immobilier marchand de biens. Donc moi, ma spécialité, c'est les achats-reventes. J'ai déjà pas mal investi dans l'immobilier. J'ai un petit peu de location quand même hein, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte parce on reste avant tout des entrepreneurs. Donc on connaît euh, la puissance des revenus passifs, hein, des loyers qui tombent chaque mois. Mais voilà, moi je me suis vraiment focus sur les achats-reventes. C'est vraiment pour moi le moyen le plus facile. Enfin, le plus rapide surtout, de s'enrichir. Et, euh, et donc voilà, j'ai continué à enchaîner là-dedans. Maintenant, j'ai monté une structure de marchand de biens qui me permet de, de faire beaucoup d'opérations. Cette interview, j'ai envie de savoir un peu comment on passe de… Euh... Alors, tu as, as bien dit un mot que, que, que, que je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je partage très souvent. Si tu veux faire de investissement immobilier rentable et enchaîner, enchaîner, tu dois avoir un état d'esprit d'entrepreneur, de businessman. Tu dois voir ton immobilier comme un business. Donc ça, on a on dire, mais comment tu passes de euh, l'achat en vôtre dans une résidence principale ou tu le fais en mode de ben, particulier mmh. à te dire voilà, maintenant je ne vais pas le faire qu'une fois, je vais enchaîner, enchaîner et je me mets en société. Alors c'est très simple, hein. en fait euh, euh, comme j'aime bien faire le parallèle voilà, avec le sport, en fait quand vous, êtes, euh, quand vous avez commencé dans le sport, vous allez commencer à avoir des résultats mais vous le commencez toujours en tant qu'amateur dans n'importe quel sport que ce soit. Et euh, plus vous allez avoir de succès en fait, et ben, à un moment donné il va bien falloir passer professionnel si vous avez du succès. Dans l'immobilier c'est exactement pareil. Lorsqu'on fait des achats-reventes, euh, il est préférable au départ de commencer en tant que particulier, en tant que non propre. Parce qu'il y a la fameuse résidence principale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la niche fiscale en France. Et euh, au bout d'un moment, quand vous allez répéter les opérations, donc il y a... Euh, y a... Il y a vraiment une loi qui nous empêche d'aller un peu plus loin, hein. c'est la fameuse loi de requalification en tant que marchand de biens, donc vous n'allez pas pouvoir faire non plus beaucoup euh, d'investissements d'achat reventes revente en nom propre. On ne peut pas te sortir pour être, si tu veux, qu'on te sorte une règle toute faite de « tu n'as pas le droit de faire ça, ça », c'est super opaque cette loi-là. Tu peux être qualifié si on estime que c'est assimilé à euh, des achats de Mais Mais je vois une appréciation. Je, on, à aucun moment on peut te dire c'est 3 biens dans l'année, 10 biens dans l'année, 1 bien. Si tu le fais mal, ça se trouve, tu peux être qualifié en bien. Je pense que si tu jamais vu, mais il voilà, n'y a, y a, y a pas une règle bien écrite, c'est opaque. De et du coup, comme c'est opaque, il faut juste bien faire les choses. Exactement. Et, proprement tu et, le fais, oui. et donc voilà, c'est pour ça que s'impose euh, ben, la structure professionnelle de marchand de C'est pour ça que c'est l'étape. C'est ce qui va nous permettre aussi d'accélérer parce que ça reste une société. Donc, il y a plein de points avantageux. Hein. Une société, comme on le dit, c'est l'arme des riches. Euh, c'est pas moi qui ai écrit les règles, mais elles sont comme ça. On va pouvoir déduire beaucoup de frais, on a une société, donc euh, ça nous permet aussi d'évoluer et de passer un cap dans l'investissement immobilier. Petit aparté un, un euh, par rapport à ça, c'est notre ami Robert, Robert exactement, Zaki, exactement. En fait, qui dit se servir en premier, et en fait, les gens l'ont traduit, bah, tu as ton salaire et tu te sers sur ton salaire, mais du coup, tu ne t'es pas servi en premier. Et l'arme de la société, c'est que tu vas réellement, comme tu le dis, te servir en premier avant euh, Dieu l'État. L'État se puissant qui voilà. va se servir et qui va prendre les charges, etc. Tu vas pouvoir entre guillemets, faire passer certaines dépenses, mais euh, c'est légal, hein, et on n'est pas en train de, de dire un truc illégal, mais tu vas pouvoir faire passer certaines dépenses avant que l'État ne se serve euh, sur l'impôt. Concrètement, c'est ça, quand vous allez avoir un salaire, en fait, l'État va déjà venir se servir et vous, vous allez pouvoir bah, faire vos plaisirs quotidiens avec l'argent qui reste. Quand vous avez une société, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez déjà vous faire plaisir, acheter ce que vous avez besoin, que ce soit dans, pour votre activité ou même euh, vous pouvez déduire certains frais personnels. Hein, pour votre activité au sens large, on va dire. Voilà, on va dire au sens large. Voilà. Et on donc, peut... <rire> après, seulement vous allez payer euh, les impôts à la fin. C'est voilà. génial. Hein. Après, est, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas payer d'impôts. On est dans un super pays avec une super, un super système social. Exactement. Payons des impôts, mais on n'est pas plus bête que les autres optimisons il y a le des montant qu'on va payer. Il y a des règles du jeu, elles sont faites comme ça, C'est pas nous qui les avons inventées, on fait juste seulement les utiliser à notre bon escient, donc voilà, tout simplement. Et donc voilà, pour résumer concrètement, il y a vraiment deux manières de gagner de l'argent dans l'immobilier, vous avez soit ben, euh, les locations ou bien soit vous avez lachat revente. Il n'y en a que deux à mon sens, hein. si j'en oublie, mettez-les-moi dans les commentaires, mais je ne pense pas. Alors mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Kevin ou si vous pensez qu'il y a d'autres méthodes, peut-être de, de marabout pour Pourquoi gagner de l'argent avec les euh, avec l'immobilier. Il, il y a vraiment que deux méthodes et donc celle que je préconise, celle que je préfère, moi c'est vraiment l'achat revente parce que euh, ça vous permet comme on le disait au début de cette interview, d'être un entrepreneur. Moi, j'aime bien le dire, quand vous faites de l'investissement immobilier même si vous n'avez qu'un seul bien, vous avez un business, vous avez un business, vous avez un appartement que vous allez louer à une personne, il faut le voir vraiment comme un business. Quand vous allez commencer à ouvrir une société, ce qu'on va vous demander, c'est des capitaux de départ. Dans toutes les sociétés, ce sera comme ça. Quand vous allez ouvrir une société, votre banquier va vous demander des capitaux de départ. C'est pareil dans votre investissement immobilier. Lorsque vous allez commencer à faire un bien, même si vous voulez le mettre en location, il est préférable, ce n'est pas obligatoire, mais il est préférable d'avoir de la trésorerie comme si vous avez des capitaux pour une société. Ça va vous permettre, eh bien, tout simplement, de voir venir les coups durs et de pouvoir accélérer fort. Parce que votre banquier, vous allez considérablement lui faciliter la tâche. Forcément, le risque est diminué si vous avez de la trésorerie. Amène, hein, amène de l'argent à ton banquier et, bizarrement, il va t'ouvrir plus de portes. Voilà. Donc et, et par rapport à ça, quelque chose que, euh, que j'ai fait, mais je me suis arrêté là, mais que toi, tu as fait et que tu as continué, c'est... Voilà, l'achat-revente, toute ta résidence principale. Moi, j'ai pris 150 000. Mmh. Voilà, c'est cool. Quand tu as 150, 000. réfléchis là. Fais un calcul, combien de temps il te faut pour gagner 150 000 euros net de chez net d'impôts. Donc, impôts, euh, charge sociale brut, net et impôts sur le revenu. Voilà pourquoi c'est pas le plus facile l'achat-revente, mais en tout cas c'est le plus rapide. C'est pas rapide. confondre les, les deux choses. Hein. C'est vraiment le plus rapide et non pas le plus facile, parce que ça quand même de, ça demande quand même de l'effort. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Mais voilà, ça vous permet de passer un cap et d'accélérer fort. Alors, la, la, la, la, la petite différence avec l'investissement euh, avec immobilier, c'est que l'assurance-revente, tu as bien compris que tu vas travailler beaucoup. Tu vas revendre, vas prendre beaucoup d'argent, mais le bien d'après il va falloir retravailler beaucoup. Donc, tu n'es pas en Pareto. Par contre, tu es en Pareto sur les durées. C'est-à-dire si tu fais ça pendant 3-4 ans, tu te payes ta retraite en 3-4 ans. Exactement. Donc, euh, c'est un, un petit ouais. peu… La, ouais, c'est une stratégie différente qui t'amène… En fait, nous, notre but, c'est quoi C'est-à-dire d'être autonome, indépendant par rapport à tout système. Euh, qui peut tomber un jour ou ne jamais tomber comme euh, on peut dire la retraite C'est ça. se mettre indépendant de ce genre de système Donc euh, l'achat de revente ça ça permet Est-ce que tu peux nous donner voilà, une, un exemple d'opération de, de, de, de, de, de, que tu as, as pu faire allez, bah, euh, allez, concrètement une opération que j'ai faite Un petit appartement, donc on n'est pas obligé de viser On voit souvent l'achat de revente on va aller viser des gros chiffres Mais on peut aller chercher des petits biens euh, Très concrètement c'était un F3 donc, j'ai négocié, acheté euh, au prix de 60 000 euros. Donc, il était proposé à la vente à 90 000 euros en agence. J'ai réussi à en tirer 60 000. Donc, on a fait un super travail. Et c'est pour ça que quand vous allez faire des opérations d'achat vente ou de marchand de biens, euh, votre, euh, votre trésor, je vais l'appeler comme ça, c'est votre relationnel, c'est votre carnet d'adresse. Parce que si j'arrive à acheter moins cher, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de contacts. Je travaille beaucoup avec les agences immobilières. Ceux qui m'appellent dès qu'ils ont un bien et c'est vraiment là votre valeur, c'est là que vous allez pouvoir tirer le plus gros bénéfice, c'est sur votre carnet d'adresse. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Euh, allez voir les gens, euh, parlez, parlez autour de vous, essayez de vous faire connaître, allez frapper aux portes des notaires, des agents immobiliers. C'est eux qui vont vous appeler après pour vous proposer des biens. Donc, je reviens à mon histoire donc de, du F3 que j'ai pu négocier 60 000 euros. Donc euh, tout frais compris, hein. et donc on a fait quelques travaux dedans, travaux de rénovation parce que c'est mmh. comme ça qu'on apporte de la valeur, et donc on a revendu le bien, euh, je crois que c'était 157 000 euros si je me souviens bien des chiffres. Donc voilà, il y a quand même une belle plus-value, c'était en résidence principale, donc là je le rappelle, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value, donc la marge est nette, et euh, donc voilà une très belle opération euh, pour un petit F3 on le dire. Voilà, la différence quand on rentre société, société, c'est que tu as, as une imposition de société mais si tu montes bien ça, tu peux optimiser, comme on a dit, avec des frais, etc. Donc, Exactement. Ouais, c'est des opérations qu'on peut faire qu peut faire très rapidement euh, et qui peuvent… Comment dit, si c'est bien fait, si tu as utilisé ton réseau, euh, comme tu disais, d'agent immobilier mais derrière aussi, pour les travaux, pour ne faut pas qu'il y ait de loup Après, on en discutait euh, tout à l'heure votre tournée, il y a aussi ton notaire. Il faut que tu aies un notaire qui comprenne ton ça. activité euh, de marchand de biens pour pouvoir te faire euh, des… Euh, on va dire des, des, une structure, euh, une rédaction euh, d'actes qui permettent de faire des choses et qui vont t'optimiser, t'alléger tes démarches vis-à-vis des banques, etc. Alors, papa, euh, c'est un peu technique. D'ailleurs, Kevin, comment faire pour te retrouver Tu as une chaîne YouTube Alors j'ai une chaîne YouTube, voilà, c'est tout simple, hein. vous tapez Kevin Mars euh, sur YouTube, vous allez me retrouver. Bien Je que... vous mettrai le, le lien de toute façon dans hein, de la description. Bien de... que les, les premières vidéos qui apparaissent, je crois que c'est mes, mes combats de boxe. Donc ne soyez pas choqués si vous voyez des combats de boxe, c'est pas des vidéos qui parlent d'investissement. Tu veux dire c'est toi qui fais la démolition dans, dans les appartements C'est ça, exactement. exactement. Non, non, les boxeurs sont les, les personnes les plus, les plus gentilles, hein. ça il faut le savoir. Tu as, as compris comment il négocie euh, Kevin hein. Il met les gants de boxe et il obtient 30 000 euros en, en deux minutes. On dirait un combat de MMA avec la prime de on match. On pourrait, mais voilà. Pas de violence, c'est les vacances, comme on dit. Et, et quelqu'un qui veut se lancer voilà, dans, dans la, dans la chambre-vente et euh, qui, euh, qui adhère à ton discours, comment il peut te retrouver Donc euh, voilà, bah, tout simplement, euh, on peut me retrouver déjà, comme je l'ai dit sur YouTube, hein, déjà je donne beaucoup de conseils, beaucoup, on va dire, entre guillemets, d'astuces. Ouais euh, pour faire votre transaction d'achat revente et après, on peut aller aussi plus loin. Euh, J'accompagne les personnes justement qui veulent passer le cap parce que bien souvent des personnes, savent faire un achat revente, mais pour aller optimiser et justement passer dans le statut de marchand de biens, euh, je pas dire que c'est un travail. J'aime bien appeler ça statut de marchand de bien. pas de travail parce que je considère qu'un agent immobilier a un travail, un marchand de biens a de l'argent. Voilà, c'est ça la petite différence ouais. que je fais. Donc, voilà, euh, j'accompagne aussi des personnes, voilà… Tu as au personnalisé personnalisée, exactement. De, je, je, je pense, du coup, de, ouais, de, au, au niveau du coup, parce que exactement. pour aller vers la mar exactement. marché. ça ouais. Donc, je, me je te mettrai un petit lien qui euh, renverra vers, vers Kevin et qui, comme ça, il, pour, il pourra, si tu veux, te proposer euh, voilà, ses services je pense qu'il le fait Attention, au moment où je vais mettre la, le lien dans la description, potentiellement, ça sera fermé parce que je pense que tu ne prends pas beaucoup de monde. Non, c'est ça, on essaie de se concentrer, à vraiment accompagner les gens au maximum. Ça, voilà, on essaie de faire des accompagnements personnalisés aussi, donc on ne prend pas énormément de monde. Ouais, voilà, je mettrai un petit lien dans la description. Bah, S'il y a une liste d'attente, bah, tu t'inscris. Et puis, dès que Kevin euh, est dispo, en tout cas, si tu as envie de faire un bout de chemin sur les de bien avec Kevin, euh, je pense qu'il va y aller. Avec plaisir. Je te les confie, hein, c'est important. Si je te confie. Super. Euh, la team, si là, tu de... vis, je pense que c'est avec ta confiance. Donc bah oui. tout va bien. Bah, parfait, merci Kevin. Bah, bien, je te remercie, hein. Merci d'avoir cette invité. interview. Merci. Et Kevin, juste, sera là euh, à mon séminaire focus et mon live. Donc le transport. Alors, je ne sais pas à côté ce que sera diffusé cette vidéo, mais on va la diffuser un peu avant. Il sera là pour vous expliquer dans les détails sur activité. de la lien Il pourra répondre aux questions. Et voilà, il y aura toutes euh, les périodes de réseautage, le cocktail, le cocktail vide. Donc si tu n'as pas pris ta place, je te mets un petit lien dans la description. Comme j'ai voulu limiter le nombre de places, potentiellement il n'y aura plus de place. C'est pas grave, tu te mets sur la liste d'attente pour l'année prochaine. Et sinon, bah, j'espère te voir hein, à ce séminaire. Parce que il y a autant de choses qui se passent sur scène que dans euh, les périodes de réseautage. Et ça, tu as beau voir le maximum de vidéos YouTube. C'est à un moment, le physique, il les rencontres physiques. C'est magnifique, c'est comme que ça que j'ai rencontré Kevin, c'est un séminaire sur le business. Je t'encourage à faire ça. En tout cas, merci Kevin. Merci à toi, Damien. Et du coup, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux toujours le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Il y a la petite cloche, toujours. appuies sur la petite cloche, tu reçois les prochaines notifications. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation gratuite sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu me mets ton prénom, ton email, et je te l'envoie immédiatement. Donc d'ici la prochaine vidéo, je te dis juste comme d'hab, quoi. Kiffe la vie, porte-toi bien, passe à l'action. Ciao, ciao.